Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation. Aujourd'hui nous parlons de sites web et précisément de l'élément texte. Okay, pour ceux qui ne le savent pas, nous travaillons avec l'outil Shita de la plateforme Udrol pour la création de sites web. Donc on continue avec l'élément texte. À la dernière fois on a parlé de certaines fonctionnalités. On avait dit que pour accéder à ces fonctionnalités que vous venez de voir, hein, il faut cliquer deux fois sur le texte que vous avez. Et la dernière fois, on avait rajouté, on avait fait l'effet barré, etc. Donc on va l'enlever. Donc pour enlever ces effets hein, que vous avez déjà créés, il suffit juste de cliquer encore sur ces fonctionnalités que vous avez déjà utilisées pour le faire. Ok. Euh, autre chose, ce, cette icône-là, c'est pour ajouter des tags. On ne va pas parler de ça dans cette présentation parce que c'est un peu plus avancé. Euh, quand vous en avez réellement besoin, on pourra, on pourra revenir là-dessus. Mais pour l'heure, on laisse comme tel, ok Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Si vous voulez par exemple mettre un lien sur votre texte, vous avez la possibilité de le faire. Pour cela, vous sélectionnez votre texte, comme on vient de le faire, comme on vient de le faire. Je sélectionne mon texte et je vais cliquer sur la chaîne là, qui est marquée link Une fois que je clique dessus, ok, j'ai la possibilité soit de mettre euh, un lien, un URL d'une page ou de de raccorder à une page de mon site où j'ai plein j'ai plein de choix en fait je peux rediriger des gens je peux les gens peut cliquer sur le message pour téléphoner pour envoyer un mail pour diriger vers un truc de vente télécharger quelque chose etc ou une vidéo il ya tout il ya plusieurs possibilités et on peut faire le test avec avec l'agence web https ttps de points slash slash a w D e pardon c'est awde.fr w D e point fr. On sélectionne et on enregistre on est sur cela vous avez vu vous avez vu que la couleur a changé donc ça ça le fait systématiquement donc si vous ne voulez pas que si vous voulez mettre une couleur spécifique à votre test euh, qui est qui a un lien, vous double-cliquez dessus, vous sélectionnez, hein, vous changez la couleur, c'est tout, d'accord Ça ne va pas faire perdre le lien, le lien restera là. Okay? Donc là, on juste de nouveau et on va faire un test. On fait un test, bam. Et si je vais dessus, je vais recharger cette page pour avoir mon texte. Et là, on a notre test. Si on ramène la souris dessus, on clique dessus et ça redirige sur le lien qu'on a sélectionné. On peut aussi décider, par exemple, que quand ça va s'ouvrir, ça s'ouvre dans un autre onglet. On peut le faire. Donc, je clique dessus de nouveau, je sélectionne mon texte, je clique sur la chaîne. Donc, actuellement, bon, il a enlevé, je ne sais pas pourquoi il a enlevé, mais quand on en avait mis, vous avez vu qu'il y avait des choix. Euh, J'ai la possibilité de choisir, euh, ouvrir dans le même onglet. OK, c'est ce qu'on a fait ou ouvrir dans un, dans un nouvel onglet. Donc, si je clique sur ouvrir dans un nouvel onglet, ça ouvre un autre onglet. Donc, ça, vous avez la possibilité de le faire. N'oubliez pas, quand vous le faites, vous mettez votre lien là voilà. ou vous pouvez rediriger sur d'autres pages ou autre chose comme on l'a déjà expliqué. Voilà ce, qui concerne, voilà ce qui concerne le lien. OK, la prochaine fois, nous parlerons d'autres fonctionnalités liées au texte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vos remarques aussi sont les bienvenues n'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram youtube et linkedin en tapant agence web e si vous voulez créer votre votre site web je vous invite à, à vous rendre sur notre sur notre plateforme sur notre site web parce que nous avons créé une plateforme de formation gratuite où vous pouvez retrouver des ressources qui vont vous permettre de le faire. Donc, une fois que vous êtes sur le site internet, scroller vers le milieu de la page et vous avez un bouton marqué « Je commence ma formation ». Cliquez là-dessus, créez votre compte gratuit et vous avez des ressources pour créer votre site internet. Vous avez même des modèles que vous pouvez télécharger. On se retrouve pour une prochaine présentation. Bye bye.